Bonjour à tous et à toutes. Ici, tout quoi, les mains de là. Poli bande de Alors aujourd'hui, c'est une annonce très importante. Donc, il faut savoir que moi, et Jacob, on a une chaîne musicale maintenant. C'est, il faut aller s'abonner, voilà. bien sûr. Abonnez-vous. Et bien sûr, allez checker les vidéos des covers. C'est très très important. En fait, de base, j'étais seul, mais voilà. euh, vu que moi et Ricky on s'est rencontrés grâce à la musique, ça, on s'est ouais. dit pourquoi pas euh, refaire comme avant et retraire ensemble dans voilà. la musique. Donc, s'il vous plaît, allez vous abonner. Ça va être vraiment fun et ça va être vraiment bien. Oh Oh! C'est quoi là Bah là j'allais sauter un petit coup là Pourquoi tu veux sauter ici j'ai envie là, c'est Noël là, ouais, c'est nouvel écoute, an Écoute, calme-toi et dis-moi ce qu'on va faire aujourd'hui Bon, aujourd'hui simplement, on va aller demander du coup aux filles Qu'est-ce qu'elles pensent des hommes précoces Parce que c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes Et du coup, bah, on va en parler de ça de Fascinale Salut Bonjour En tout cas, tes yeux sont accordés avec le bandeau, avec les habits, c'est bien Merci voilà, C'est très bien Salut Salut Salut Salut Est-ce que vous avez, vous avez confiance en moi Vous trop hein. pas trop hein Ouais, pas trop, oui, ouais. Oui. Mais Est-ce que d'abord vous êtes sincère dans la vie Est-ce que vous êtes cash Est-ce que vous êtes honnête Oui Moi j'aime ça C'est un problème qui touche beaucoup d'hommes malheureusement Beaucoup d'hommes Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui sont précoces C'est un problème qui... Vous rigoler, vous rigoler. Comment ça va Ça va et toi Tu as un super look hein Merci c'est gentil Merci beaucoup Oh, je dis merci. <rire> je je dis merci Mais qu'est-ce que tu penses des hommes qui sont précoces Parce que ça beaucoup d'hommes Ah bah ça me dérange, enfin, genre si mon homme est précoce c'est pas très grave Mais si c'est ah, okay. un mec comme ça, euh... ça c'est gênant je trouve Ça te gêne quand même Ouais ça me gêne un peu Ah ouais d'accord ok Mais si c'est l'homme que tu aimes ça passe on va dire Ça peut passer ah ça peut passer Ça, ça, peut peut passer, ça, peut pas... ça dépend du oh. mec Ah c'est bon du mec, okay. ouais. du mec ok Et de la relation aussi Mais est-ce que tu es déjà tombé sur un homme précoce Ouais. Et comment tu as réagi par rapport à ça du coup euh, J'ai rien dit sur le moment, j'ai rien dit ce moment mais après j'étais un peu gêné quand même Et après du coup tu as dit cash ou t'as rien dit ou... Je lui ai dit mais il a un peu mal pris Ouais bah, normal, ouais bah, normal Parce que ça touche beaucoup d'hommes de... malheureusement ouais. <rire> Voilà Qu'est-ce que tu en penses Bah c'est pas leur faute, miskine <rire> Ah miskine, ok C'est vrai, c'est vrai Bah ça peut être dérangeant, mais après, euh, voilà quoi Mais est-ce que tu es déjà tombé sur un homme précoce Pas du tout non, pas du tout Et imaginons que l'homme que tu aimes vraiment, le crush, est très précoce. 30 secondes par exemple seulement. Comment tu réagirais ah, c'est Oui mais crois qu'il y en a euh, Comment tu réagirais Bah on peut pas faire... Euh... On fait avec. Ok. On est voire rigoler. Faut pas rigoler. Ça, c'est important. C'est. Oh. Bah, faut pas rigoler. Coup. Bah oui quand même. Ouais. Du coup vous vous. Bon, bon, du coup C'est ouais, tout. tout ouais les pauvres. Bah rigolent. As-tu. Bah oui. <rire> bah. bah Qu'est-ce qu'on peut dire à <rire> ça. Tu n'as pas genre un mot de soutien ou quelque chose, un mot de soutien. Faut qu'ils aillent consulté, je sais pas. Ah, mais ça, se guérit pas je pense. ça se guérit pas, tu vois. Je sais pas, c'est pas. Bah, c'est pas notre cas, donc on peut pas savoir. Bah oui parce que vous êtes des femmes. Bah oui. Oui. Et toi du coup.. Il faut qu'ils aillent consulté. Hein. C'est tout Bah oui. Mais, mais, faire, sinon. Mais, mais genre imaginez que genre l'homme que vous aimez vraiment. Bah, euh, S, S. Oui, je sais mais... hein. Imaginez que vous êtes genre c'est libre. C'est okay. Et l'homme que vous aimez vraiment, il est précoce. 30 secondes seulement. Comment vous réagissez Mais c'est l'homme que vous aimez quand même. Oui, mais c'est pas le cas, du coup, je sais pas. <rire> C'est un si. C'est ouais. si. Ouais. Bah, on peut pas savoir. Bah... Okay, ça marche, Je viens d'aller consulter, ouais. oh, consulter, cool. consulter. Consulter seulement, consulter, consulter. Consultation hein, toujours. Hein. Voilà, consulter. Hein. Bah, J'en ai jamais rencontré. Jamais Non. Mais j'ai okay. pas, pas d'a priori donc. Euh... D'accord. Mais Imaginons que tu rencontres un jour un homme précoce, ouais. comment tu réagirais par rapport à ça pas. Tu bah, Je sais pas. Non, pas choqué, mais je lui en parlerai tranquillement, enfin. Tranquillement, d'accord, ok. Voilà. T'es plutôt cool par rapport à ça. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. <rire> Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des hommes qui sont précoces Parce que c'est un problème assez récurrent chez les hommes, qu'est-ce que tu en penses Euh sincèrement. Ouais, dis-nous tout. Ça peut être un peu long. En tant que femme, ouais. après il y a des alternatives qui existent. J'ai eu un compagnon où ça avait été le cas. Ouais. Et ça n'a pas été un souci, j'ai une vie épanouie avec lui, je regrette pas. Mais euh, c'est vrai que la première, le premier rapport je me suis dit ah putain ça va être long. Et après il y a des choses qui existent, voilà, il y a des gels intimes, il y a des jouets, il y a du plan B quoi. Toi tu connais bien les choses hein, les Il bah, hum. faut pas empêcher qui que ce soit de se panouir comme il veut, tu vois. C'est une très bonne mentalité. Hein. Baf, on essaye, on essaye C'est une fille très bien. <rire> Force pas <rire> En général. Parce que malheureusement, ça touche beaucoup de problèmes, beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes en souffrent. T'en penses quoi Parce que franchement c'est pas facile. Ah ouais pour... c'est pas c difficile hein. Ah ouais c'est. Ah ouais. vraiment non. Moi je, je sais pas quoi penser parce que. Euh, mais franchement c'est difficile pour euh, ces, ces, ces hommes-là. Ouais, Et toi du coup J'en ai pas connu mais franchement j'espère pas en rencontrer en fait. Carrément Mais imagine bah, que l'homme que tu que t'aimes bien, malheureusement il est précoce. Euh... Bah franchement si il n'y a pas que ça. Mais c'est quand, quand même important tu... dans un couple pour l'aider. Ouais. D'accord ok, non, parce que on parce qu'une amie euh, l'a rencontré un homme qui ne durait que 30 secondes On s'en va écouter ah Donc euh, je 30, 30 secondes, 30 secondes même. Non c'est pas possible ah, Non sérieusement, vraiment 30 secondes oh 30 secondes Donc, Franchement on n'est pas, pas dans la situation pour connaître en fait, le... Ouais, oh, peut ouais on.. peut bah, arriver Ça peut arriver tu vois Imagine que ah, ah moi j'ai pas regarder mon mec là moi <rire> Avec cette question là <rire> je vais voir Il y personne Ah monsieur dites nous Quand je vous ai expliqué, il faut liker, <rire> <rire> <rire> faut, liker <rire> faut liker Faut liker ou pas Que partent avec un. comment dire, pas une. pas un avantage, ouais. mais que c'est pas un handicap pour autant, je pense que ils peuvent s'en sortir entre guillemets. D'accord. Est-ce que par exemple tu es déjà tombé sur un homme qui était précoce par exemple non. Pas du tout. D'accord, ok. Donc tu as plutôt eu de la chance en général. Oui. Ok. Ah. <rire> voilà. Bon écoute, euh, moi j'en sais rien, je sais pas, je sais pas. J'sais... Chacun ses problèmes parfois, tu <rire> sais. sais pas. Oui, bah oui, imagine. Mais non, je sais pas, faut pas. Mais je... qu'est-ce que je peux te dire Je sais pas. Je respecte les problèmes des autres, je sais pas. <rire> Et toi, du coup, Niyama, dit tout. Les Niyama précoces, du coup. Bah, ça, je sais pas, c'est pas. <rire> Ça fait rien, ça arrive! Ça arrive. Est... Oui. On n'est pas très fun là-dessus, hein. on n'est pas trop méchante nous. Donc, ok, bah, pas... ça, va. <rire> ouais, ouais. Ça, va, ça va. Parce qu'il y a des filles qui sont quand même assez violentes par rapport à ça. Non, ah, pas non. tant que ça, c'est pas vrai en plus, je pense. Pas tant que ça, je pense. Ah, bah, euh... Tu verras la vidéo. <rire> tu verras la vidéo, ouais. Merde. Mais est-ce que du coup, vous êtes déjà tombé sur des hommes qui sont précoces euh, dans la vie? Euh, non, non. Non. non. Mmh. Aussi? Une fois, mais. Euh... Une fois? Et comment du coup tu as réagi par rapport à ça Bah ça surprend et, et après ah, je dis bon bah tant pis. Ah, tu lui as dit après ou tu l'as pas dit, rien dit. Ok, ok, <rire> C'est un peu gênant, je sais pas. que okay, ça marche. C'est un peu triste pour eux, enfin c'est surtout par rapport au regard des autres. Ça, c'est quelque chose de... qui complexe beaucoup j'imagine. Oui, beaucoup, beaucoup. Vrai. Et euh, faut pas vraiment se moquer de ça, enfin, ça se fait pas vraiment. D'accord, ok. Euh, je... je sais pas, j'ai pas vraiment un avis euh, vraiment. Ouais. J'ai pas vraiment une idée. Euh objectif hein, en fait mm -hmm. euh, mais je pense que c'est vrai que ça touche beaucoup les hommes mm -hmm. et euh, là j'espère que la science, euh, les je sais pas, les, la technologie va peut-être aider euh, aussi mm -hmm. ce problème à régler certaines ouais. choses et, et voir s'il n'y a pas de voilà de solution en fait. D'accord ok. Voilà parce que moi, moi je connais pas vraiment de d'hommes précoces hein, en fait, okay. pour être honnête alors je, je ne suis pas vraiment dans Contexte et peut-être d'un point de vue, voilà. Moi j'espère hein, pour oui. trouver des solutions. Hein, il faut, faut pas juste parler du problème, mais faut en savoir trouver des solutions pour régler ce problème-là. À toujours j'ai envie de pisser sa mère. Je tiens plus là, On marche doucement. Eh, bablo, bablo, bablo. Gros, c'est encore loin. J'ai envie de pisser sa mère. Go, oh putain, aux toilette Ça pourrait touche beaucoup d'hommes, malheureusement. Ah, je sais pas, je sais pas. Parce que malheureusement, euh, ils en souffrent. Vous en pensez quoi <rire> Vos avis. Bah... Pas d'avis <rire> Non, pas d'avis, je pas. Ok. Parce... Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un homme qui était précoce du coup Ouais. Ah Et du coup comment tu as réagi par, par rapport à ça tu l'as dit ou tu l'as pas dit ou... Si j'ai essayé de lui faire comprendre mais ouais. il a pas voulu donc euh, Next. Ah, ok. <rire> ok d'accord okay. Ah, ok next. Et toi du coup Non non bah moi j'ai qu eu qu'un seul mec. D'accord, ok. Euh... Heureusement il est pas précoce. Ouais. D'accord. <rire> malheureusement, c'est un problème assez <rire> grave. Qu'est-ce que t'en penses toi <rire> Voilà, bah. toi d'abord, parce que t'as quand même plutôt cash. Non, je sais pas. Ah que pas trop Non. Et toi du coup je sais. Parce que, que il enfin, y a beaucoup d'hommes qui souffrent de ça. Vous n'avez pas des petites idées ou. Non, ok, non. Bah... On est très à l'aise là. <rire> très à l'aise, moi. Bah. Ah, oui, je vois ah, ça, je vois ça. Ouais. <rire> bon, bah, en tout cas, je vous remercie en tout cas, les gens. Merci, hein. Ouais. Ils sont précoces, malheureusement. Parce que, malheureusement, ça touche beaucoup d'hommes, et puis euh, j'aimerais savoir. Euh... Souris, <rire> voilà, parce que C'est un problème grave, voyez-vous. Dis-moi un peu. Bah, ça arrive quoi, enfin, c'est. C'est basique, est... tout le monde peut être touché par ça. Tout le monde, d'accord, ok. Donc pour toi c'est un truc qui est basique, c'est pas grave. Bah non. Ok. Et toi, du coup, dis-moi euh, Je pense que ça a son importance dans une vie de couple parce que le sexe c'est important, mais mm -hmm. après, euh, si on accepte la personne telle qu'elle est, eh ben, on doit accepter le fait qu'elle soit précoce. C'est comme ça, faut trouver d'autres solutions, c'est tout. D'accord, ok. Est-ce que par exemple, vous avez déjà connu des hommes qui sont précoces euh, en général dans la vie ou... Non. Ça va Non. D'accord, ok. Bon, en tout cas, je vous remercie. Hein. De rien. rien. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Voilà, du coup, les filles, mettez en commentaire ce que vous pensez des hommes précoces et likez au maximum. Likez au maximum et surtout, commentez. commentez partagez. Vraiment. Partagez. N'y a un pouce bleu. Voilà. Like, like, like. En tout cas, merci beaucoup. Merci. À vous et ciao.